Alors, on imagine je suis dans Devoir fait, euh, Mathématiques, Statistiques, et là, je vais sur Exo 2 Stats. Je clique dedans, je vais en haut à droite, je vais dans Enregistrer dans Fichier, sur mon iPad, Numbers, Ajouter. Enregistrer, Numbers, Ajouter. Alors si je ne l'ai pas bien, voilà, vous cherchez. Hein. Et maintenant, je vais chercher euh, l'icône Numbers. Mise à jour gratuite disponible. Eh bien, on verra plus tard. Et là, je clique sur Exo2Stat. Feuille de calcul peut afficher différemment. OK, pas de souci. Et je me retrouve donc sur une feuille euh, tableur Numbers. Je peux augmenter euh, si je veux y voir mieux ou si j'ai de trop gros doigts. Et là, on me dit « Calcule la moyenne euh, de cet élève dans la cellule E14 ». Alors là, je vois pas la, quelle est la cellule E14, mais en réfléchissant, eh ben, euh, je me mets au bon endroit. Voilà, donc à cet endroit-là. Et je vais aller dans égal. Donc j'écris égal, somme de toutes les cellules du dessus. J'ouvre la parenthèse. Et je vais chercher la première cellule, français écrit, je reste cliqué, ah ça va trop loin, je reste cliqué tranquillement, je redescends tranquillement jusqu'à être pile sur le 2, de le coefficient de PS. Et j'appuie sur la vert à droite et il m'a trouvé qu'il y avait 38 coefficients. Ok alors ensuite, je vais trouver le nombre de points en français. Pour cela, je dois faire égal, deux fois, et le 12 sur 20, ce qui va me donner 24. Alors là, je dois faire copier-coller. Si je prends juste la cellule, action de cellule, remplir automatiquement les cellules, ça ne marche pas. Bon. Alors, je reviens, je fais action de cellules dès le début, remplir automatiquement les cellules, là, je descends, et au oh miracle, ça a bien marché. En effet, 2 x 12, ça fait 24, 2 x 10, ça fait 20, 3 x 10, ça fait 30, etc. Je dois calculer la somme de tout ça. Ben, je mets sur la, la cellule, je fais égal, j'écris bien égal, euh, la somme, encore une fois, j'ouvre la parenthèse. Et alors, bon, je vais diminuer, ce sera peut-être plus simple. Je clique sur le, la première cellule, je vais jusqu'en bas et je vais sur mon petit machin en vert à droite. Et voilà, il a calculé que tout ça, ça faisait 391. Je dois calculer la moyenne. Bon, et eh ben du coup, c'est 391 divisé par 38. Donc, je clique égal, je clique sur ce 391 divisé par la cellule C13. Et là, il me trouve 10 piles. Ah, oh, mais pourtant, 391 divisé par 38, ça fait pas 10 piles. Ah oui, il faut que j'aille là-haut sur le pinceau, format, je vais dans nombre, et là, je vais mettre deux décimales. Voilà, et là, il me dit que j'ai cet enfin, élève a 10,29 au bac. Je voudrais centrer. Où est-ce que donc ça peut être Et eh bien, ça va toujours être sur ce pinceau. Je cherche un peu. Euh, bon, format, je ne vois pas. Disposition, je ne vois pas. Cellule, ah, je vois. Centrer. Ah, et puis tant qu'à faire, je pourrais euh, chercher à le mettre plus en valeur. Je reviens sur cellule, je vais euh, le mettre en gras. Et puis je pourrais le changer de couleur. Alors là, j'ai les dégradés de noir, je vais dans couleur et je vais euh, bah, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, je l'ai mis en bleu et en gras. Super, et donc cet élève a-t-il eu son bac Qu'en pensez-vous Eh bien, vous répondez sur votre feuille en... Alors ensuite, on suppose que finalement, cet élève n'a eu que 8 en SVT. Mince. Donc, il faut que je calcule sa moyenne. Je vais sélectionner toutes les cellules. Là, je fais copier. Et on me demande de me mettre en F20. Bon, OK, je vais me mettre en F20. Et donc là, euh, j'appuie dessus et il y a collé. Les formules ou les valeurs Les formules, pour calcule tout euh, à chaque fois. Donc là, j'ai pour l'instant exactement la même chose. Et qu'est-ce que je vais faire Eh ben, je vais changer la note de SVT. Attention, c'est celle-là. Hein. Donc, je double-clique dessus et hop, je mets 8. Suivant. Et qu'est-ce qui s'est passé Mince, il a plus le bac. Hein. Il a 9,66. Euh, qu'est-ce qu'on me disait euh, Calcule alors la moyenne et indique s'il aurait eu son bac. Et bien je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Vous l'écrivez sur votre feuille de papier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait Quelle note il devrait avoir en chinois Et bien donc je recopie de nouveau ces cellules. Et maintenant on me demande de les mettre en F35. Ok, je vais en F35, coller. Les formules ou les valeurs Les formules. Voilà, donc pour l'instant il a remis tout exactement pareil. Et qu'est-ce qu'il faut euh, en chinois Eh ben ouais, parce que si j'augmente, s'il augmente sa note de chinois, si au lieu de 9, par exemple, hein, il a 10, qu'est-ce qui se passe au niveau de sa moyenne Il a 9,71, ça a augmenté un petit peu. Si je mets 11, il a 9,76. Si je mets 12, il a 9,82. Bon, ben voilà, et vous continuez jusqu'à ce que euh, il ait la moyenne. Maintenant, exercice numéro 10-100. Alors, euh, ben vous regardez sur votre feuille parce qu'ici, on ne voit pas très bien ce qui est affiché. Et on me demande combien il y a eu de tickets gagnants au total. Et ben, Je vais faire la somme de cette première colonne-là, donc égale somme. J'ouvre ma parenthèse. Je vais sur le 11, je vais jusqu'en bas et je vais sur le petit machin vert. Valider en vert. Et donc, ça fait 78 832. OK. Et des tickets perdants. Ah, et comment je peux savoir Ah, et eh ben on me disait qu'il y en avait 360 000. Alors, s'il y en a 78 000 de gagnants, et eh ben pour trouver combien il y en a de perdants, je vais faire égal 360 000 moins, et eh ben euh, ce truc-là au-dessus. La cellule B63, là, je valide par le petit machin vert. Et donc, il y a 281 000 tickets perdants. Bon, OK. Alors, le montant total que la, joue euh, la joueuse des Français euh, va recevoir, eh bien, il y avait 360 000 tickets. Chacun, il est à 1 euro. Eh ben donc, elle va recevoir égal... 360 000 fois 1 euro fois 1 combien ça fait Je valide. Ah ben ça fait 360 000. Oui, logique. Alors ensuite, hein, il faut calculer le montant total des gains que la joueuse des Français doit distribuer aux gagnants. Alors, euh, donc eh ben, je vais lui faire recalculer. Hein. Donc. Égale, alors elle a fait, euh... ah, là j'ai essayé un truc. Donc égal et eh bien 11 tickets à 1000 euros. Donc je clique sur B52 fois le 1000 euros. Plus, qu'est-ce qu'elle doit donner Et eh bien encore 4 fois 500 euros. Alors, elle doit donner beaucoup, hein j'augmente pour voir mieux, plus 100. 10 fois 200 euros, plus 107 fois 100 euros, plus 2900 fois 20 euros, plus, etc., 8000 fois 6, plus 25500 fois 2, 42 300 fois 1. Je valide par le la coche verte. Et donc, elle doit distribuer 225 000 euros. Ouh là là, dis donc. Le gain moyen de chaque joueur, eh ben c'est ces 225 000 euros divisé par le nombre de joueurs, le nombre de joueurs qui ont gagné. Ah, ben, il y en avait 78 000. Eh ben, du coup, la moyenne de ce qu'ils ont gagné, c'est donc égal, je clique sur ce 225 000, et je divise par, il y a combien qui ont gagné, il y en a euh, 78 000, donc B63, je valide par le vert, et euros, 3 euros pour la moyenne des gains gagnés par chacun, ceux qui ont gagné. Bon, vous en pensez quoi Un joueur a-t-il intérêt à jouer à ce jeu